Je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le dimanche 28 mars 2021 à 19h50 heure de Paris. Donc, dimanche soir, pour bien terminer la semaine et pour bien démarrer la nouvelle, dimanche soir, le ciel est Tendu, c'est une pleine lune, hein. on est au centre, soleil d'un côté, l'une de l'autre, voilà, pleine lune quoi. Qu'est-ce que c'est On est la première pleine lune du printemps, la première pleine lune du printemps. Le soleil prend, on va le décortiquer, et puis à la fin, je vous ferai un truc sur les opposés qui s'attirent, parce que j'aime bien euh, glisser une petite chose de, de, de, de mécanique perso euh, et astrologique à la fin de mes petites vidéos. J'ai cru remarquer que ça vous plaisait, donc euh, je continue tout bête. Alors, pleine lune, soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, de, de, de volonté active, d'optimisme solaire, soleil, lumière, en fait. Hein. Donc là, rentrer en bélier avec le printemps, pour qui est-ce qu'il apporte énormément de bonnes énergies? Pour mes signes de feu, c'est votre tour, mes, <rire> mes signes de feu. Hein, Bélier, lion, sagittaire, là, en ce moment, tout va bien. Et puis, en face, il y a la lune, la lune qui est dans le signe de la balance. La lune dans le signe de la balance, je l'adore. C'est ce que j'appelle les compagnons exquis, la délicatesse, la finesse, la, la douceur, la gentillesse. Et là, s'oppose clairement... Le, le, la pulsion bélier qui est euh, moi je veux, je fonds, je vais de l'avant, c'est le premier de cordée le bélier, celui qui démarre, qui donne l'impulsion, et en face, ma lune, principe de sensibilité, d'intériorité, d'inconscient, d'émotion, de vie au quotidien, dans le signe le plus Paisant qu'il soit, la lune balance, en gros, c'est euh, si ça te fait plaisir, hein, c'est mon chéri, si ça te fait plaisir, ben moi ça me fait plaisir aussi. Voilà comment elle fonctionne la lune en balance. Elle fait tout pour s'entendre, c'est un vrai bonheur. Et cette dualité, elle va créer une tension en fait dans le ciel, entre les aspirations de chacun à, à faire comme on l'entend, avec force, volonté et détermination, et en même temps à trouver le bon compromis pour que ça passe bien. Donc c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibre. Les opposés s'attirent, de toute façon on verra ça tout à l'heure. Bref, euh, pour qui est-ce que c'est bon hein, On l'a vu, hein, pour mes signes euh, Bélier, lion Sagittaire, c'est pas mal. Et puis, également, si la Lune est en balance, c'est bon pour mes balances, mes Verseaux et mes Gémeaux. Voilà. Vous six finalement, c'est pas plus mal. Si ce n'est, si ce n'est très léger agacement, qui, quand même, ça la prend un peu en pleine poire, faut être lucide. Ceux qui sont en carré, mes débuts Capricorne, mes débuts Cancer, vous deux, faites gaffe, ce dimanche soir, aux prises de bec à la maison, aux tensions, aux agacements, à la fatigue, etc. Euh, il n'y a que vous qui êtes dans le collimateur, hein, là, on l'a vu, premier décan cancer, premier décan capricorne, et puis, objectivement, hein, aussi, mes premiers décan bélier, mes premiers décan balance, parce que même si ça vous nourrit, c'est sur votre tête que ça se passe, donc les tensions, elles sont quand même présentes, il faut être lucide. Bon, c'est pas bien grave, la Lune, elle fait 13 degrés par jour, hein, c'est 6 heures avant, 6 heures après, le lendemain, on est passé à autre chose et tout va mieux. Voilà pour le contexte de cette pleine lune. Euh, les autres sont neutres, mais de manière à parler un peu de tout le monde, ceux dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas concernés, donc il y en a beaucoup qui sont concernés quand même, hein. mes signes de feu et mes signes d'air, vous êtes quand même globalement plutôt bien équipés, hein. et puis euh, mes cancers, mes capricornes, faites un peu gaffe, vous l'avez bien compris. Après, qu'est-ce qui me manque Il y a toujours Mercure dans le signe des poissons, donc Mercure dans le signe des poissons, à qui est-ce qu'il veut du bien euh, En même temps, en parallèle que cette pleine lune, il veut du bien à mes signes d'eau, Mercure l'intuition, Mercure l'intelligence intuitive dans le signe des poissons, donc il apporte cette finesse de ressenti qui est tout à fait délicieuse pour communiquer ce que j'appelle au-delà des mots, hein, on ressent les choses et puis on, on s'en imprègne, le ton est important, la façon dont on s'y prend pour communiquer est importante avec mercure en poisson, tout ça c'est du feeling, donc excellent pour la com, pour l'échange, pour remonter les émotions conscientes, trouver les bons mots pour dire les choses, pour mes poissons, pour mes cancers, ça arrondit un peu, pour mes capricornes, ça arrondit un peu, pour mes scorpions, c'est tout à fait positif, hein. et puis, et puis pour, voilà, pour vous cinq, pour mes poissons aussi, mes cancers, on l'a vu, mes taureaux, j'avais oublié mes Taureau, hein. tout va bien pour vous au niveau de la communication durant toute cette période, là, les jours qui suivent parce que Mercure est encore là à vous protéger j'ai Vénus, l'amour en bélier, alors Vénus en bélier faudrait que je vous fasse un truc plus pointu un jour sur les Vénus, mais Vénus en bélier c'est l'amour, le, le, le, Vénus en bélier, je fonce, je m'emballe, je m'enflamme <rire> c'est les coups de foudre, les trucs, parfois ça ne dure pas longtemps. Mais en tout cas, c'est très dense au niveau de l'élan vital. Et puis il y a peu peur de s'ennuyer, Vénus en bélier, donc faut il faut qu'il y ait de la vie, faut il faut qu'il y ait de la densité, faut il faut qu'il y ait de la passion. Euh, sinon, elle s'ennuie, puis elle se lasse. Et puis si elle se lasse, Vénus en bélier, elle regarde un peu autre chose de nouveau euh, qui peut se présenter à elle. C'est comme ça. Euh, Mars est toujours en gémeaux, apporte la pêche à mes gémeaux, à mes balances, à mes versos, Et puis si Mars est en gémeaux, il donne un petit coup de pouce à mes lions hein, qui est quand même protégé par la pleine lune et Mars vous donne un petit coup de pouce plus et puis pareil pour mes béliers il hein, y a la pleine lune, mais il y a Mars qui vous veut du bien donc on trouve des solutions actives, on trouve des, des parades rapides en plus en gémeaux, il est très bon Mars, il est très réactif hein. c'est le fameux Mars MacGyver comme je l'appelle, hein. voilà, c'est clair euh, ben voilà, c'était l'atmosphère de cette de cette nouvelle lune il y a, y a toujours euh, ce bon Jupiter qui est dans la zone en verso, qui veut encore beaucoup de bien à hein, euh, Jupiter, la chance il euh, y a deux planètes de chance en fait, il y a Vénus l'amour, hein, qui, qui crée fluidifiant sur le plan des rapports humains, et puis il y a Jupiter qui est l'approche très globale, le respect des règles, l'autorité, l'optimisme, le positif. Vénus en Bélier veut du bien, mais Bélier, mais lions, mais Sagittaire, encore une fois, et euh, le Jupiter en Verseau, euh, Bélier, Lion, Sagittaire pour Vénus, mais également Gémeaux et Verseau, vous cinq, hein, dans, les, dans les petits papiers de Vénus, en quelque sorte. Et puis Jupiter, la chance qui est en verso, veut du bien à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux, et par jeu de sextiles, hein, à mes béliers et encore à mes sagittaires. Mes sagittaires, je remets une couche. Pendant un mois, je vais pas beaucoup parlé de vous parce qu'il y avait toutes les planètes en poisson. Elles commencent à se diluer, donc ça commence à se réguler, ça commence à se réorganiser. C'est chacun son tour. Voilà, c'est comme ça. Euh, j'ai pas parlé beaucoup de mes vierges dont je fais partie. Moi je suis limite vierge balance, donc un peu les deux. Euh, le, le, les vierges reçoivent pour l'instant le trigone de Pluton. Euh, C'est déjà pas mal, ça permet de garder son cap. Ça permet de, de tenir la route, d'avoir une, une dynamique de fond vers laquelle on, on s'oriente, on rassemble ses énergies pour ça. Bon, ça ira mieux dans quelques jours quand toutes les planètes qui sont en poisson seront parties. Et puis à ce moment-là, vous allez reprendre du poil de la bête, je ne suis pas inquiet, mais momentanément, momentanément, mes petites vierges, si vous êtes fatigué, c'est surtout la fatigue en fait qui joue en ce moment avec les oppositions. Le carré de Mars, opposition Mercure, opposition de tout ça. Euh, prenez des temps de récupération, ne vous chargez pas trop au niveau boulot, n'acceptez pas trop de de contraintes, de choses à faire. et c'est pas d'être à la fois au four, au moulin, un peu partout. Parce que c'est là où on se fatigue. Et quand on est fatigué, ben, on est comme les chats contre le mur. Euh, donc, il faut trouver euh, la bonne distance avec les situations sans, euh, sans monter dans les tours parce qu'on est stressé. Voilà. C'est notre point faible, quoi. Euh, ben voilà, j'ai fait le tour de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'appelle ça, moi, la force du nous. La force du nous, euh, le, le principe est simple, les opposés s'attirent. Vous remarquerez euh, que dans le ciel, on a des signes qui sont opposés. Par exemple, le bélier est opposé à la balance, le taureau est opposé au scorpion, les gémeaux sont opposés au sagittaire, le cancer est opposé au capricorne, le lion est opposé au Verseau. Et chacun de ces axes-là a un sens. Hein. Le, le, le, bélier -taureau, le bélier balance, c'est le jeu et le nous. Le taureau, le scorpion, c'est les périodes de transformation, de possession, de jouissance et de transformation. Le lac Gémeaux-Sagittaire, on est à la fois dans la communication, la découverte et les voyages, l'étranger, euh, l'élévation de l'esprit. L'axe Cancer-Capricorne, c'est l'axe famille, travail, carrière, et l'axe Lion-Verso, c'est à la fois la créativité, les, les plaisirs de la vie chez le Lion, et en même temps l'originalité, l'avant-gardisme, la, la capacité à aller plus loin chez le verso. l'avant-gardisme, la créativité. Voilà, ce sont des notions clé. Et enfin, l'axe poisson-vierge sont des axes qui sont des axes que j'appelle de service, où la quintessence des besoins, c'est être dans l'utile, l'insimplicité et l'utile. Voilà, c'est là où chacun se réalise au mieux. Maintenant, c'est une donnée brute, à chaque fois on l'affine, c'est du sur mesure mais sont tout simplement des bases de réflexion. Et quand je dis des opposés satire il y a toujours une complémentarité à les travailler avec son opposé, hein. pas les angles en carré, hein, pas les tensions, juste son opposé. Chez le bélier, la force d'action euh, trouve un un parfait équilibre avec la pondération, la douceur, l'amortie, la souplesse, le, le, le besoin d'avoir une sorte de, de lucidité équilibrée de la balance. Hein chez le taureau qui est dans la jouissance et la possession, les plaisirs, etc., il a son garde-fou structurant avec le scorpion qui lui anticipe dès le départ les transformations inhérentes à toute situation qui n'est jamais figée. Euh, chez le Gémeaux Sagittaire, j'ai une rapidité d'esprit chez les Gémeaux euh, qui vont prendre une dimension complètement structurée et verticalisée avec le Sagittaire. Chez l'axe cancer Capricorne, j'ai toute cette émotion, cette affection, cette bienveillance du cancer qui se situe en opposition et donc en complémentarité avec le, le sens des réalités, le côté pragmatique, pratique, réaliste, lucide et d'anticipation du Capricorne. Chez l'axe Lion-Verseau, j'ai celui qui naturellement a énormément de puissance de, de, de, pour, pour occuper l'espace avec une, une visibilité, une lucidité redoutable chez le Lion et en même temps, en face de lui, il y a son pendant qui lui dit « Attends, hé, vois plus loin que le Bout de ton regarde comment les choses vont se transformer plus loin. Et puis chez l'axe, vierge poisson, j'ai à la fois la vierge qui fait les récoltes, ce petit écureuil qui accumule les noisettes, qui aime bien être organisé au carré dans son truc, le nez dans le guidon, et j'ai mon poisson qui l'ouvre sur l'humain, hein, sur l'inconscient collectif, sur la vision plus globale, plus large des choses. Donc à chaque fois il y a une complémentarité, et c'est un angle de réflexion qui est tout à fait intéressant avec lequel j'aime bien jouer parce que c'est toujours passionnant d'aller creuser sur ces ressorts là qui nous animent tous. Voilà, c'était une pleine lune, hein, une de plus, la première du printemps en tout cas. Elle est très péchu en bélier, il hein, y a de la force, il y a de la vie il y a de l'énergie, il y a des choses qui redémarrent il euh, faut rentrer dans le système il hein, faut aller dans le sens du vent, on avance on est constructif, créatif, positif parce que c'est comme ça qu'on sera euh, le mieux avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, ce qui est quand même l'enjeu majeur merci pour vos likes, merci pour vos coucou, merci pour vos commentaires et merci pour vos abonnements, on a passé le cap des 200 000 abonnés, je suis absolument ravi euh, la vie est belle tout simplement, hein. merci encore ça me, donne, ça me donne envie, ça me stimule ça me fait plaisir, à très vite